Période de questions orales, chef de l'opposition officielle. Merci, Monsieur le Président, et bon matin. Ma question est à la Première ministre. Quand le, euh, la cote des agences de notation de crédit ont vu, ont vu le budget de 2018, et ils ont donné un avertissement que le plan budgétaire par le gouvernement libéral nuirait au profil de crédit de la province. Moody's a dit que le plan pour retourner au déficit est négatif parce que ça va augmenter les exigences d'emprunt et qui vont ajouter à la, le fardeau de la dette. Le DDRS a dit que ça démontre dans les, claires, les termes les plus clairs que la province n'est pas engagée à des politiques budgétaires disciplinées. Ce que cela veut dire que le gouvernement libéral, mais tout le l'Ontario en péril avec leurs dépenses. Est-ce que ça vaut la peine de mettre en péril l'avenir de l'Ontario, de tenter de gagner la prochaine élection? Madame la Première ministre, merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, c'est la journée de la parité salariale. Et ce que cela veut dire, c'est que de janvier à aujourd'hui, les femmes dans cette province ont travaillé gratuitement. Avec et ça, à cause de l'écart salarial. Ce matin, j'étais avec le ministre de la Condition féminine et nous parlions de nos investissements et des, euh, de la gratuité dans les, dans les frais de garde. La première chose qu'on peut faire en tant que gouvernement, c'est de rendre en sorte que les services de garde soient abordables pour les familles, pour que les femmes puissent pouvoir euh, Participer dans euh, la main-d'œuvre, c'est une politique économique, sociale et qui est euh, raisonnable parce que lorsque plus de femmes participeront dans la main-d'œuvre, on va faire croître l'économie. C'est pour cette raison qu'on apporte des, des, le financement nécessaire pour ce programme. Complémentaire. Encore une fois, à la Première ministre. Nous voyons aussi les effets néfastes de ce budget libéral sur les obligations de l'Ontario. Lorsque Québec et l'Ontario ont offert leurs bons, et euh, le marché nous a démontré ce qu'ils pensait de ces bons et euh, les. Ils ont acheté tous les bons, les obligations du Québec et n'ont pas acheté ceux de l'Ontario. C'est parce qu'on ne peut pas contrôler nos dépenses alors que nos coûts augmentent. Les euh, services de première ligne sont mis de côté. On a vu que les infirmières ont été mises à, à pied et on a fermé des lits d'hôpitaux. Pourquoi est-ce que les libéraux sont en train de mettre, en, de compromettre notre avenir tout simplement pour tenter de euh, gagner la prochaine élection, Madame la Première ministre? Je crois fermement que l'avenir de notre province dépend sur les euh, gens dans cette province. Voilà euh, notre avantage. Les gens qui travaillent fort méritent d'avoir les soutiens nécessaires pour qu'ils puissent prendre soin d'eux-mêmes et de leur famille. Lorsque je parle de euh, ce qui se passe ici en Ontario, dans le reste du monde, il, euh, voit en Ontario une main dœuvre compétente et forte. Si on n'apporte pas ces investissements dans les gens, si on n'investit pas dans les services de garde et dans la, les frais de scolarité pour que tout le monde puisse à, passer à l'éducation postsecondaire, d'équilibrer le budget, c'est un grand accomplissement. C'est quelque chose de très important, mais le parti d'en face voudrait qu'on mette qu soit en train de compromettre notre avenir en n'investissant pas dans les gens. Veuillez vous asseoir. Dernière complémentaire. Encore une fois la Première ministre, dans un revirement financier, le Québec et l'Ontario se sont échangés leur place en référant au fait que le marché a payé pour des obligations du Québec qui étaient moins chères Brian Calder de b a dit que je n'aurais jamais cru que le Québec puisse passer devant l'Ontario en ce qui concerne les marchés. Le Québec a démontré plus de discipline. Ils ont eu cinq budgets équilibrés. De suite, ils ont repayé leurs dettes et ils ont réduit leurs taxes. Ils ont nous, on, on est en train de nous lancer dans six déficits de suite. Il y a seulement une décennie, ce qu'on ne pensait pas être une réalité est devenue une réalité avec les, le gouvernement libéral. Les infirmières sont mises à pied, plus de lits d'hôpitaux sont, sont fermés. Est-ce que les libéraux veulent vraiment mettre l'Ontario à plus grand risque? Merci. Ministre des finances voici la réalité. Le, pays, le ratio de la dette de l'Ontario est inférieur à celui du Québec. Et nous avons des réserves. Nous faisons mieux que le Québec. Nous avons davantage de liquidités avec les obligations et le change. Et le Québec a reçu 11 milliards de dollars de la Fédération. Alors que l'Ontario est un contributeur net, euh, même malgré la péréquation, à la hauteur de 11 milliards de dollars que le Québec reçoit, et il, et il diminue la valeur de l'Ontario, il descend l'Ontario, pardon. Voyez-vous asseoir à l'intervention du président. Après la ronde numéro un, maintenant, il est clair que je vais passer aux avertissements. Je passe aux avertissements. Je vous le répète. Nouvelle question? Chef de l'opposition, merci. Ma nouvelle question s'adresse à la première ministre. Il y a un an. Le 5 mai 2017, la presse canadienne disait l'Ontario est prêt à diminuer les taxes sur les corporations pour tenir compte de la situation aux États-Unis. L'Ontario va-t-il maintenir cette décision, ministre des Finances? Oui, nous avons diminué les taxe d'entreprise de 22 et les taxes sur le revenu sont concurrentielles en Amérique du Nord. Député de dufferin caledon vous êtes averti. Veuillez conclure. Aux États-Unis, les États-Unis reconnaissent et essaient de, de se rattraper avec l'Ontario. Il rient encore. Nous avons une prospérité et une croissance. Et nous sommes le premier à recevoir des investissements parce que nous sommes concurrentiels et nous allons continuer de le faire. Nous allons prendre des mesures. Et le chapitre 2 concerne la concurrence Ontario et un appui aux entreprises pour devenir les meilleures provinces et lieux, territoires de compétences à Amérique du Nord. Complémentaire de retour à la première ministre. L'année dernière, à cette époque, les États-Unis parlaient de couper les taxes aux entreprises. Et l'ancien ministre du Développement économique, nous allons faire ce qu'il faut faire pour maintenir notre concurrencialité. Une année plus tard, les États-Unis ont diminué leurs taxes sur les sociétés de façon importante. La réponse de l'Ontario fait le contraire de ce qu'il était préparé à le faire avec le ministre. Dans le budget, et ils augmentent les taxes entre les revenus sur les particuliers et la taxe sur les entreprises. du Le gouvernement augmente vos taxes à la hauteur de 2 milliards de dollars ou presque, alors que les États-Unis coupent les impôts ou les taxes pour devenir concurrentiels. Alors pourquoi l'Ontario augmente les taxes? Je vais passer la réponse au ministre du Développement économique et des Commerces. Il a parlé des mesures que le gouvernement fédéral fait et dans chaque province doit simuler, et faire de même. Qu'est-ce que le dit le député dit Coupons les programmes. Député de Niagara-Sud. Grand Brook West est averti. Presque 87 des taxes ne sont pas affectées. Il y a des milliers de personnes qui reçoivent des coupes fiscales. Le député d'en face voudrait dire quelque chose qui souhaiterait nuire aux investissements, aux investisseurs. Nous avons le taux le plus faible. Contrairement aux autres provinces, contrairement au Québec, nous allons continuer à être leader au Canada en demeurant concurrentiel tout en maintenant les services. De retour à la première, aux États-Unis, les taxes augmentent. Ici, en Ontario, le taxe sur le revenu a augmenté pour... 1,8 million de personnes et des dizaines de milliers d'entreprises sont taxées. C'est un gouvernement qui dit une chose et fait le contraire. Le ministre a dit, je cite, l'avantage concurrentiel est essentiel et il vous s'assurer que les entreprises, intervention du président, ministre, des de la, sécurité euh, de la sécurité communautaire des services correctionnels est averti. Il y en a quatre autres sur ma liste également. Nous avons perdu notre avantage concurrentiel avec les libéraux et la situation empire. Le gouvernement se fait dire qu'ils ont fait de l'Ontario l'endroit le plus cher pour ouvrir une entreprise. Pourquoi les libéraux augmentent les taxes? pour euh, que l'Ontario soit moins concurrentiel. Le ministre du Développement économique et de la croissance, euh, le député d'en face, pour nous, c'est clair. La, la vérité ne vient pas de vos amis, de vos alliés. Lorsque nous avons une question à la trame du chef euh, intérimaire de l'opposition, ils sont spécialisés pour descendre l'Ontario. Les Ontariens ont toutes les raisons d'être euh, de l'espoir. Le taux de chômage le plus beau, le plus bas depuis dix euh, ans et le plus faible au Canada, création d'emplois en Ontario. De ce côté de la Chambre, nous allons continuer à investir dans la population, dans les infrastructures dans l'avenir de la province. Voilà ce à quoi attendent les Ontariens. C'est très important de travailler ensemble, de faire prospérer l'Ontario au lieu de descendre l'Ontario. Intervention du président, chef du troisième parti. Ma question s'adresse à la première ministre. Les hôpitaux sont sursaturés, sous-financés. Qui est responsable de cet état de fait de budget gelé et de sursaturation dans les hôpitaux. Première ministre, je sais que la chef du troisième parti, elle a été heureuse de voir que nous avons augmenté le financement à la hauteur de 500 millions de dollars. Elle sera heureuse qu'elle appuiera le budget qui augmente le financement à la hauteur de 820 millions de dollars. On reconnaît que le réseau de la santé est en transformation, les gens soient demeurés à la maison, il y a des milliards investis dans les soins à domicile et qu'il faut faire davantage de cet égard. On reconnaît également que les modifications apportées dans les hôpitaux doivent être appuyées par des investissements comme on l'a fait l'année dernière en matière de budget d'exploitation. Complémentaire, ce problème n'est pas Survenu du jour au lendemain, c'était prévisible. Les ontariens ont gelé et coupé le budget hospitalier. Les gens sont traités dans les corridors, dans les douches, les salles de bain, les salles d'attente et les placards. Entre, pendant 13 jours cette année, les partenaires de la Fondation euh, Trillium, il y avait seulement deux soirs pendant cette période de 30 jours, où quelqu'un n'était pas dans un corridor, c'est pendant deux jours, c'était la veille de Noël et le jour de Noël. Ah, quand ce n'est pas Noël, les gens sont traités dans les corridors. Qui est responsable selon vous, de cet état de fait? Première ministre, je sais que, le ministre, que la ministre pardon, de la Santé et des, des soins de longue durée voudra s'exprimer cet égal. Les gens qui travaillent dans les hôpitaux méritent. Euh, notre appui et respect. Le, leur travail est difficile, mais la réalité est la suivante. Il y a des endroits où il y a une démographie plus importante. Nous avons une population vieillissante qui exerce une pression sur le réseau de la santé. Chaque budget déposé en cette chambre depuis que je suis première ministre et antérieurement a augmenté le budget en santé, y compris le budget hospitalier. Dans le même temps, comme je l'ai dit, qu'il y a eu des transformations qui ont été faites et qu'il y a davantage de, pers de personnes qui reçoivent des soins à la maison. Nous, nous avons ajouté 820 millions de dollars dans le budget des hôpitaux. Complémentaire final. Je crois que la Première ministre dirait qu'elle qu s'excusait pour le gâchis qu'elle a fait des hôpitaux. C'est ce qu'on aurait dû dire. Un soir en janvier, Trillium, il y avait 931 lits non financés. Puis, il y a eu 4365 lits non financés. Le taux d'occupation pour un jour n'a jamais été inférieur à 90 Pour rappeler à la première ministre que le niveau de sécurité dans les hôpitaux est de 80 cela n'est pas survenu du jour au lendemain. C'est le résultat attendu après des sous-financements alors qu'elle ne reconnaît pas la crise. de soins médicaux dans les corridors qu'elle a créés. Ministre de la Santé et des soins de longue durée. Voici la vérité. Les hôpitaux et leur financement ont augmenté de 76 depuis 2003, à la hauteur de 19 milliards. Au cours des deux dernières années, nous avons augmenté le financement à la hauteur d'un milliard de dollars. Évidemment, les investissements dans le budget de cette année, j'espère que nous serons appuyés par la troisième partie. Pour un budget progressif, nous faisons un investissement historique à la hauteur de 820 millions de dollars en Ontario dans le réseau hospitalier. Et voilà ce qu'on entend de la part des PDG des hôpitaux. Eric Vanderbach. De l'hôpital Saint-Joseph, président et directeur général. Je voudrais remercier le gouvernement provincial pour les investissements en soins de qualité. Le gouvernement provincial et son financement annoncé pour les hôpitaux est excellente nouvelle. Intervention du président. Nouvelle question, chef du troisième parti. Merci, M. le Président. Ma prochaine question s'adresse à la première ministre également. Aux 10 minutes, toutes les dix minutes, quelqu'un se retrouve à l'hôpital ou dans le bureau du médecin. Parce que leur bouche fait mal. J'ai rencontré Vanessa Jolien et la directrice des, du programme Operation Sharing, pour soulever, pour relever des, soulever des, fonds, ou plutôt recueillir des fonds pour voir un médecin. Et un grand nombre de personnes ne voient aucun dentiste. De dire à son père et à sa mère qu'il y a, il y a 300 dollars à dépenser, soit pour les soins dentaires et les médicaments. Et ce programme doit faire son, un travail important. Le programme libéral ne va pas régler la situation. Pourquoi? Première ministre, je voudrais simplement dire ceci à ce moment-ci, que la chef du troisième parti, nous, nous convenons qu'il y a un défi en matière de médicaments et de soins dentaires. C'est lorsque le régime d'assurance maladie a été introduit. En, dans les années 60, ces deux euh, éléments n'étaient pas couverts. Si on avait un système de santé, on aurait les, so les, pardon, les médicaments et les soins dentaires. Ce que l'on fait en Ontario, on, on fait des avancées comme le Régime médicaments plus qui couvre les médicaments à, à la hauteur de 4400 médicaments de la naissance à 25 ans. Il faut faire davantage. L'année prochaine, les aînés auront des médicaments gratuits. On reconnaît également que tout et chacun a besoin d'appui. Voilà pourquoi nous avons un plan à cet égard. Et je vais en parler davantage pendant le complémentaire. Cindy Blair et son fils de 17 ans de Cambridge. Elle a trois emplois. Aucun de ces emplois n'offre des avantages. 50 dollars ne va pas permettre de voir le dentiste. Ça paiera la moitié d'un traitement, alors qu'il y a eu des coupures de 6 milliards. Et Cindy pourrait regarder son fils dans les yeux et, et que 50 ce n'est pas suffisant pour les soins dentaires. Pourquoi est-ce que la première ministre ne s'en préoccupe pas? Oui, je m'en préoccupe. Vous savez quoi? Si c'est une famille monoparentale, on parle de 450 d'une famille, deux adultes, deux enfants. On parle de 700 Et de 700 peut être utilisé pour compenser les coûts, que ce soit les médicaments ou les soins dentaires, pour compenser ces coûts. Si c'est les médicaments, si c'est un enfant, cet enfant est déjà couvert par les médicaments, à la hauteur de 4400 médicaments selon les néo-démocrates et leur programme, qui ont un programme, mais en vertu des néo-démocrates, certaines personnes avec une allergie devront payer le médicament, il y aura des choix, les femmes n'auraient pas les mêmes choix en matière d'anabolisant, moins de couverture pour les thérapies, comme la fibrose spécifique haute maladie, je ne vais pas tirer des enseignements du troisième parti sur la façon d'avoir un système d'assurance maladie universel. Intervention du président, veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Merci. Complémentaire femme Voici une enseignement pour la première ministre. Les familles n'ont pas les moyens de payer les soins dentaires. Ils n'ont pas 750 pour payer et attendre d'être remboursé pour se faire soigner. Cette Première ministre est coupée de la réalité des familles de l'Ontario. Son plan est inadéquat et on le sait tous. Voici une histoire de Steve. J'ai rencontré Steve à 60 Il a 60 ans. Il est prêt de la retraite. Et il est prêt pour la retraite, mais il ne peut pas prendre sa retraite. Pourquoi? Parce qu'il a besoin. 21 000 de médicaments pour le diabète. Il n'a pas le 100 000 qu'il aurait besoin au cours des prochaines années pour payer ses médicaments pour le diabète. Il a besoin d'un régime d'assurance maladie. Pourquoi doit-il attendre 5 ans? Doc Ford ne, pense sans doute qu'il ne peut pas avoir aucun médicament. Pourquoi s'en préoccupe pas? Pourquoi s'il devrait attendre de, de prendre sa retraite pendant cinq ans? Parce qu'il a besoin des médicaments. Pour le diabète, je suis d'accord avec la chef de l'opposition. Qu'est-ce que les conservateurs pensent à cet accord? La chef du troisième parti n'a pas le, le monopole sur l'empathie. Avec le budget déposé, mais l'accent sur l'appui à ces personnes pour qu'elles puissent se préoccuper se préoccuper de leur famille. Je ne suis pas d'accord avec elle qu'il faut avoir un régime universel national et que tout et chacun doit être couvert. Je suis d'accord avec elle à cet égard. Voilà pourquoi le ministre de la Santé dans la province a toujours souhaité, dans les rencontres interprovinciales, pour avoir un système d'assurance médicaments national et universel. Nous avons toujours été clairs. On n'est pas en désaccord avec elle, mais le seul désaccord que nous avons proposé le régime Maladie Plus. Nous allons continuer d'aller de l'avant parce que nous avons fait les plus grands investissements d'une génération. Député de lampton kent cette ma question s'adresse à la première ministre. L'automne dernier, j'ai demandé à la première ministre de condamner les libéraux fédéraux sur l'augmentation des taxes aux entreprises. à a refusé dans le budget de son gouvernement, a jeté la lumière. Pourquoi elle ne souhaitait pas défendre les petites entreprises parce qu'elle a les plans de, pour ajouter des taxes? Le gouvernement de l'Ontario, c'est dans le budget qu'il va couper 21 000 employeurs avec des taxes sur l'emploi au cours des trois prochaines années. Certaines entreprises n'auront plus certaines déductions et avec de nouvelles taxes de 350 millions de dollars de taxes supplémentaires. Pourquoi le gouvernement taxe les emplois des honnêtes citoyens de l'Ontario? Le oui. ministre des Finances, soyons que la députée d'en face parle d'échappatoires fiscaux que le gouvernement essaie de combler. Nous ciblons la loi, les taxes sur la santé à l'avantage des entreprises. Et les entreprises verront des avantages avec les mesures déposées dans le budget. Le député d'en face dit que ces entreprises, qui sont de grandes entreprises, ces grands holdings, ils se divisent en petites passées, qu'ils évitent de payer la, la taxe santé pour les Ontariens. Il dit que c'est correct. Le gouvernement fédéral... Va euh, fermer ces échappatoires, puisque le député, s'il veut, nous voulons, eux, ce qu'il veut faire, c'est couper les programmes et couper les taxes. Ils devront combler ce drôle. Nous voulons protéger les Ontariens. Nous voulons protéger les régimes d'assurance maladie universel pour que ça soit bien financé. Eh bien, Monsieur le Président, à la Première ministre, ces changements en impôts sont du sel sur des blessures pour des employeurs qui ont déjà de la difficulté avec l'augmentation du salaire minimum, les taux élevés d'électricité et les coûts élevés de la compétition. La Chambre de commerce de l'Ontario a été très précise. Ces changements vont nuire à nos entreprises locales. Le président Rocco Rossi a un message pour le gouvernement, je le cite, « Nous avons besoin que le gouvernement réduise le fardeau et ne pas y ajouter. Notre économie dépend des petites entreprises. » Monsieur le Président, pourquoi est-ce que les libéraux continuent à punir les petites entreprises en augmentant les impôts? Au ministre. Soyons précis. Encore une fois, de nombreuses petites entreprises vont tirer avantage de ces cibles. Il y aura de plus grandes exemptions pour ces petites entreprises. Certaines personnes profitent de ces échappatoires. Ce ne sont pas les petites entreprises qui en profitent. Ce sont les grandes entreprises qui ne payent Paye pas leur juste part. C'est une question d'être transparent et d'être simple. C'est tout ce qu'on accompli, Monsieur le Président. Nous avons offert un crédit d'impôt en rénovation. Nous avons diminué les impôts de 22 Nous avons un programme de 17 000 dollars pour ces individus dans ces secteurs. 2 000 pour tous les nouveaux employés. Ils votent contre ces mesures qui vont aider les petites entreprises. Et nous allons continuer à les aider. Nouvelle question, député de London West. Merci, Monsieur le Président. Ma question est à la Première ministre. Aujourd'hui, c'est la journée de l'égalité salariale. Les femmes portent du rouge pour montrer à quel point une, une femme doit travailler pour gagner la même chose qu'un homme en 15 ans sous le pouvoir libéral l'écart de 30 n'a presque pas tout changé. Aujourd'hui, les mesures entreprises finalement pour combler cet écart sont symboliques. Ce sont des demi-mesures telles qu'une stratégie de garderie euh, qui ignore les, les femmes qui ont besoin de soins pour les bébés. En même temps, ce gouvernement a une bataille juridique au Tribunal des droits de la personne pour s'opposer à des femmes telles que des sages-femmes qui eux, luttent pour avoir un salaire égal. Est-ce que la Première ministre va faire preuve de leadership et régler ces cas en droits de la personne? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. À la première ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je l'ai dit plus tôt dans la période des questions que c'est la journée de la, du salaire égal, de l'équité salariale. C'est un enjeu pratique auquel nous avons fait face depuis plusieurs années. En 1987, c'est un gouvernement libéral qui a présenté une loi sur l'équité salariale et nous reconnaissons qu'il y a encore du pain sur la planche. Ce n'est pas une coïncidence que la première recommandation du groupe de travail qui nous a donné des conseils sur l'écart des salaires, la première recommandation, c'était d'offrir des garderies abordables et de qualité. Le chef du troisième parti a un avertissement. Le ministre des Affaires auto autochtones et de la réconciliation vous est averti également. À la première ministre, toutes les familles et ces enfants qui recherchent des garderies attendent deux ans. C'est la raison pour laquelle nous avons une stratégie qui commence à deux ans et demi et se termine à quatre ans. Nous nous, fondons, nous nous basons sur les maternelles qui existent déjà, qui sont formidables pour les enfants, qui leur donnent un bon départ et on épargne aux familles 6000 dollars par enfant. Alors, c'est un grand pas vers l'avant et c'est une question de s'occuper de ses enfants, de ses femmes et, de ses, et de, de ses familles et de ses femmes qui veulent retourner dans le milieu de travail. Encore une fois, la Première ministre. La Première ministre sait que les travailleurs de première ligne dans les secteurs communautaires et du service, des services sociaux sont surtout des femmes. Ces travailleurs offrent des services très importants aux Ontariens dans des foyers de longue durée et dans d'autres organismes communautaires. Mais ces femmes gagnent de 3 à 8 de l'heure de moins que leur homologue. Ces travailleurs attendent des décennies pour obtenir l'équité salariale. Cela ne s'est pas fait avec les conservateurs et pas avec 15 ans de pouvoir des libéraux. Est-ce que la Première ministre va envoyer cet argent aux femmes? Est-ce qu'elle va payer des bons salaires aux femmes qui travaillent dans les organismes de services sociaux? Vous savez, Monsieur le Président, veuillez vous asseoir. Merci. Merci à la première ministre. Lorsque j'étais à l'école catholique saint Helen dans le gymnase à Daven avec la députée de Davenport et la ministre de la Condition féminine, le député d'en face parle d'une photographie. C'était inhabituel. Il y avait cinq femmes qui étaient sur le podium et qui ont fait des annonces importantes à propos des garderies et à propos de fermer l'écart salarial entre les hommes et les femmes. Je suis la première à dire que cela, cela aurait dû se faire il y a 25 ans, il y a 30 ans. Nous aurions dû avancer sur ce dossier. Nous aurions dû fermer cet écart. Le député de Prince Edward Hastings a un avertissement. Nipissing Pembroke également. Lorsque je suis arrivé au pouvoir, nous avons immédiatement augmenté les budgets pour les travailleurs. De la petite enfance, les proposer au soutien des bénéficiaires, et car ces personnes étaient vraiment au bas de l'échelle salariale. Nous avons fait cette augmentation, nous présentons une grille salariale dans les changements des garderies. On aurait dû le faire il y a 50 ans. Et le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir. Merci. Nouvelle question. Député de Barrie. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre du Travail. Monsieur le Président, aujourd'hui, nous reconnaissons la journée euh, du, euh, de l'équité salariale en Ontario et au Canada. C'est un rappel symbolique du temps supplémentaire. Chaque année, qu'une femme en moyenne gagne autant qu'un homme. Nous reconnaissons l'écart salarial qui existe encore entre les hommes et les femmes ainsi que le travail euh, qu'il reste à faire pour fermer cet écart. Cela nous rappelle le travail qu'il re qu reste à faire. Nous sommes en 2018. Ça ne devrait pas prendre 15 mois et demi pour qu'une femme puisse gagner la même chose qu'un homme en 12 mois. Les femmes de notre, provi de notre province méritent mieux. Monsieur le ministre, parle-nous en ce jour de l'équité salariale. Qu'est-ce que vous avez fait pour fermer cet écart salarial entre les hommes et les femmes? Merci à la députée de Barrie. Sa question est très importante sur l'équité salariale. Je suis fière de parler de l'engagement du gouvernement et du travail accompli sur l'écart salarial. Nous avons commencé ce processus il y a environ quatre ans. Nous avons rencontré des représentants des organismes syndicaux, des professionnels des ressources humaines, des entreprises et nous avons créé un comité directeur. Nous avons quelques membres de ce comité ici à la Chambre. Et j'aimerais les remercier pour le travail qu'ils ont pu effectuer pour avancer le dossier. Ils ont sillonné le, la province, ils ont eu des consultations exhaustives et ont créé un rapport avec des bonnes recommandations. Nous avons agi immédiatement sur certaines recommandations. Et ensuite, nous avons rencontré des groupes semblables pour la mise en œuvre. Il y a eu des discussions en comité. Ces personnes nous ont donné des rétroactions pratiques. En se basant sur leur rétroaction, nous avons entrepris des gestes concrets. Et nous avons adopté ces mesures pour agir par la suite. Question complémentaire. Merci monsieur le ministre. Lorsque je regarde autour de moi, je suis très fière de voir autant de femmes qui travaillent fort pour leur collectivité et pour toutes les personnes de l'Ontario. Nous savons que bien que les femmes sont présentes dans toutes les industries et les secteurs, il y a encore des obstacles qui empêchent la pleine participation des femmes notamment, les femmes continuent à gagner 30 de moins en moyenne par rapport aux hommes. Cet écart est encore plus grand pour les femmes racialisées et encore plus pour les femmes ayant un handicap. C'est tout à fait inacceptable. Il est temps de fermer cet écart entre les hommes et les femmes. Il est temps d'avoir une stratégie exhaustive qui reconnaît que l'autonomisation des femmes n'est pas une solution unique. Nous savons que d'augmenter la participation économique des femmes est la bonne chose à faire pour l'égalité et pour le bien de notre économie. Monsieur le ministre, que faites-vous pour fermer cet écart immédiatement? Au ministre Merci, Monsieur le Président, et merci encore à la députée pour la question complémentaire. Nous avons investi dans les garderies, dans, la, dans les soins de santé, nous avons augmenté le salaire minimum, nous avons des mesures euh, salaire égal pour travail égal, je sais qu'il y a encore beaucoup à faire, nous l'avons nous présenté, la loi sur la transparence salariale. Nous sommes la première compétence dans tout le Canada de présenter une trousse exhaustive de mesures pour augmenter la transparence salariale et la composition et les données de la composition de la main-d'œuvre. C'est un nouvel outil qui va faire la promotion de l'équité en milieu de travail et cela va mettre la lumière sur les inéquités salariales et les préjugés qui existent déjà. Il n'est pas clair quelle est la position de l'opposition officielle. Il est décevant et pas étonnant. L'inégalité des femmes ne doit pas faire partie de notre économie. Le meilleur moment, c'est maintenant. Nouvelle question. Merci, Monsieur le Président. Ma question est à la ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Il y a quelques semaines, la physiothérapie Mobility à Saint-Thomas ne pourra plus accepter de clients. Lorsque j'ai rencontré le, RLIS, le ministre de la, la ministre de la Santé à ce sujet, on n'a pas pu me confirmer si la clinique elle est fermée ou pas. C'est contradictoire à l'affiche sur Facebook. Cette clinique indique qu'elle n'accepte plus de clients. Ma question à la ministre, est-ce que vous étiez... Vous n'étiez pas au courant de cette fermeture ou est-ce que vous permettez à cette clinique de fermer dans le comté d'Elgin. Merci beaucoup. Bien sûr, nous savons que d'offrir aux, aux patients l'accès à la physio physiothérapie fait en sorte que ces patients restent en santé et restent chez eux plus longtemps. Dans toute la province, c'est la raison pour laquelle nous avons un programme exhaustif pour la physiothérapie des soins primaires. Nous l'avons présenté il y a cinq ans. Et cela fait partie de notre engagement pour améliorer les, le système de soins de santé au gouvernement. Une fois de temps en temps, nous savons qu'il existe des changements. Cette clinique est une clinique privée et bien sûr, on s'attend à ce que le Air List dans le Sud-Ouest travaille étroitement avec cette clinique afin de s'assurer que les soins des patients soient offerts où on en a besoin et lorsqu'on en a besoin en temps pour temps. Nous allons continuer à travailler de ce côté-là. Question complémentaire. Je reviens à la ministre. La fermeture de la physiothérapie mobilité et le manque d'action de la part de, du Airlis et du ministère aura des conséquences dévastateurs dans le comté de St. Thomas et d'Elgin. Il y a donc seulement une clinique qui doit desservir une grande circonscription. Si le gouvernement ignore cette question, les temps d'attente vont augmenter et beaucoup de patients n'auront pas de traitement. Il y a des chirurgiens orthopédiques qui savent que cette clinique ne sera plus disponible. C'est injuste pour le, sud -ouest de, le Air List de Sud-Ouest, car les patients doivent voyager pour obtenir des traitements de physiothérapie. Ma question à la ministre, que fait le ministre, la ministre aujourd'hui pour s'assurer qu'il y ait des services de physiothérapie couverts par l'assurance médicaments et dans toute ma circonscription de Elgin et St. Thomas? Monsieur le Président. Le Airlist nous a avisé qu'il n'y a aucune indication comme quoi cette clinique est en train de fermer. Il y a des rumeurs et des sous-entendus dans la collectivité. Il est clair que notre Airlist va travailler étroitement avec cette clinique pour se pencher sur les circonstances uniques dans ce cas-ci. Notre objectif, c'est toujours de s'assurer que les gens reçoivent les soins de santé appropriés, y compris la physiothérapie. Il est très important d'avoir ces services disponibles après la chirurgie et nous allons continuer à travailler dans cette voie-là. Merci, Monsieur le Président. La députée de Kitchener-Waterloo. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. Chaque année, des milliers, des milliers de personnes sont blessées ou tuées sur la route. Une de ces personnes est un cycliste d'Anthony Smith. Lorsqu'il était à Barrie en octobre, le conducteur d'un camion a tourné, viré vers la gauche devant lui et il a été coincé en dessous du camion. Il a eu une fracture de la colonne vert vertébrale. Il a eu deux chirurgies. Il a passé des semaines à l'hôpital. Il a eu une centaine de rendez-vous médicaux. Le conducteur du camion a été accusé d'avoir caché sa plaque d'immatriculation. Il a eu une pénalité de 125 Pourquoi est-il acceptable en Ontario qu'un conducteur qui blesse gravement un piéton, un cycliste tel qu'Anthony, ne reçoive seulement une pénalité de 125 à la ministre du Transport. Merci, Monsieur le Président, et merci à toutes les personnes qui se sont jointes à la députée de Kitchener-Waterloo et pour avoir partagé ces histoires. Comme, comme ancienne infirmière de l'urgence, je comprends la situation où on doit gérer les victimes d'accidents et de collisions de la route, mais également les familles. J'ai dû faire des appels et j'ai dû m'occuper des familles après. Alors, il n'y a rien de plus important pour moi comme ministre du Transport que la sécurité routière. Alors, l'automne dernier, notre gouvernement a annoncé une stratégie pour garder en sécurité les plus vulnérables. Nous avons écouté les militants de la sécurité routière, mais nous avons écouté les personnes qui ont été touchées par la perte d'un proche sur la route. J'aimerais parler du président du Conseil du Trésor, euh, qui a été un des plus grands militants pour euh, changer les lois euh, sur la conduite en distraction. Les nouvelles pénalités représentent 50 000 dollars. Merci. Question complémentaire. Merci encore à la Première ministre des milliers d'utilisateurs vulnérables tels que Anthony Ma Meredith. Euh, Albert Jessica sont à risque chaque année car les lois de l'Ontario ne font pas en sorte que les conducteurs soient responsables lorsqu'ils qu tuent quelqu'un ou lorsqu'ils blessent gravement quelqu'un. Un conducteur peut gravement blesser ou tuer un cycliste ou un piéton et souvent, ce conducteur a une pénalité de quelques centaines de dollars. Cette personne ne perd pas son permis et n'est pas obligée de retourner prendre des cours et n'est même pas obligée d'aller pour écouter les, le témoignage des victimes. Est-ce que la première ministre est d'accord comme quoi les conducteurs doivent faire face à des conséquences importantes lorsque ces conducteurs blessent ou tuent un piéton, ou un cycliste? Et si c'est le cas, pourquoi est-ce que son gouvernement n'a pas fait adopter un projet de loi pour les utilisateurs vulnérables de la route? Lorsque je me lève, vous vous asseyez. Merci à la ministre du Transport. Nous l'avons adopté au printemps dernier. C'est ma réponse directe. Donc, il y a une pénalité de 50 000 pour les conducteurs et jusqu'à deux ans d'emprisonnement et une suspension de permis jusqu'à cinq ans. Donc, c'est la plus grande punition dans la loi routière. C'est une des plus grandes pénalités au Canada. L'Ontario est la première province à présenter ces pénalités. Il faut promulguer cette loi. On continue à faire ce travail, mais nous avons adopté ce projet de loi au printemps dernier. Alors, nous continuons à faire en sorte que les nouvelles pénalités Une phrase de conclusion. Laissez-moi être précise. La pénalité qui n'était pas disponible avant aux agents de mise en application qui l'ont demandé, cette nouvelle pénalité leur donne cet outil. Et ces agents l'ont demandé depuis plusieurs années. Une nouvelle question. Merci, M. Le, le Président. Ma question est pour le ministre de l'Environnement et l'Action en matière de changement clim climatique, l'honorable Chris Ballard. Speaker, my question Ma question concerne le plafonnement et échange, que l'on qualifie aussi de plafonnement et d'investissement. Il y a des détails que, spécifiques que j'aimerais connaître du ministre. A-t-il un plan écrit? Et est-ce que les détails sont trop élaborés pour être imposés sur un autocollant de pare-choc? Monsieur le Président, il y a un grand consentement qui existe sur la façon dont combattre le changement climatique est d'avoir un prix sur la pollution. Notre plan garantit d'affecter la pollution et d'améliorer la situation environnementale pour les entreprises et les résidents. Comment est-ce que les entreprises continuent d'agir pour le contre le changement climatique Le ministre de l'environnement et de l'action matière de changement climatique. Je remercie le député de Tobico Nord pour une question très importante. Et oui, je peux lui assurer que l'Ontario a un plan très complet. Pour combattre les émissions de gaz à effet de serre, notre plan a 90 différents éléments. Je suis désolée qu'on ne puisse la poser sur un autocollant de pare-chocs, mais j'aimerais dire que nous sommes fiers ici en Ontario D'être reconnu comme un chef de file dans la, le changement climatique. Et le médecin Tobicot-Nord le sait, il le sait très bien parce que le rapport a été déposé, qui a été déposé par une alliance importante qui dit que nous avons des efforts très importants pour combattre le changement climatique. C'est important parce que depuis 2005, les émissions de carbone en Ontario diminuent, ont diminué de 20 Nous avons agi, nous nous sommes assurés que nous fermerions les centrales au charbon, que nous avions un plafonnement sur la pollution. Complémentaire? Merci. J'apprécie que le ministre nous rassure et qu'il nous donne sur le fait que nous ayons plutôt un plan détaillé en changement climatique, au contraire du parti de l'autre côté qui euh, se promène avec un qui, et qui commence à manquer un peu de gaz. Monsieur le Président, au contraire du parti de l'opposition, de l'opposition qui agit comme Trump, on accueille une stratégie à la Al Gore. Et vous savez ce qu'il a dit lorsqu'il voyage à l'échelle du mondial? Il souligne notre province et notre première ministre en termes de leadership pour agir contre le changement climatique. Et il dit, Monsieur le Président, j'aimerais poser la question au ministre, plus aucun. Le, le, le J'aimerais demander au ministre s'il va se cacher son plan comme l'opposition, s'il sera, ou s'il le, le, le divulguera à la population. Le ministre. Je suis heureux que le ministre, que le député de Tobicon aurait parlé des sous-sols parce que, en Ontario, l'une des répercussions du changement climatique, c'est l'inondation. On a beaucoup d'inondations dans nos sous-sols. Vous allez à Windsor, vous, bur, à, vous allez à Burlington, Toronto. Plusieurs sous-sols à l'échelle de la province sont inondés et les gens voient de première main le prix de, du changement climatique, c'est environ 45 000 par nettoyage. Et je suis donc très heureux d'être ouvert et transparent et de parler de ce que fait notre province en matière de changement climatique. J'aimerais dire de plus que de protéger les sous-sols de l'Ontario en nous combattant la, le changement climatique est certainement une priorité. Intervention du Président. J'ai laissé le premier commentaire, mais pas le deuxième. Député de Lanark, Frontenac, Lennox et Eddington, vous êtes averti. <coughs> Veuillez terminer. Le ministre. Monsieur le Président, c'est nous effraie de voir que les conservateurs ne veulent pas agir sur le changement climatique. Je sais que les Ontariens les, leur demanderont d'être redevables. Nouvelle question, député de Paris-Saint-Muskoka. Merci, Monsieur le Président. Au, à la ministre de la santé et des soins de longue durée. La ministre sait que à Muskoka Algonquin, on, on revoit l'avenir de l'hôpital mémorial. La semaine dernière, le groupe d'effort, le groupe consultatif plutôt, a dit qu'il ferait des recommandations au printemps. Il y a trois options d'avoir un site de soins aigus dans l'hôpital, un site d'accueil de des patients et un site pour donner le congé des parents. À Muskoka, on est très clair, on veut conserver ces deux hôpitaux. Est-ce que la ministre demandera à son groupe d'écouter les souhaits de la population et de maintenir ces deux hôpitaux? La ministre. Merci, Monsieur le Président. Le député de l'autre côté, on le sait très bien, défend grandement sa collectivité. Et on a consulté le PDG d'Algonquia Muscouka à plusieurs reprises. Je voudrais féliciter la façon dont l'Association des hôpitaux de l'Ontario a agi afin de nous, de, de nous aider. Sur, afin de déterminer la meilleure façon d'aller de l'avant en trouvant des économies tout en fournissant les soins le plus près de, chez les, dans la communauté des patients possible. C'est remarquable d'avoir un conseil consultatif dont le président est le président de l'Association des hôpitaux de l'Ontario, qui étudie tous les spectres d'hôpitaux de, de la provinces, que ce soit des hôpitaux spécialisés en réhabilitation, en réadaptation ou en d'autres qualités de, qualité de soins. Complémentaire. Encore à la ministre, l'un des défis de cet hôpital est que le financement n'a pas suivi l'augmentation des coûts. Ces coûts ne peuvent être contrôlés par l'hôpital. Ce sont, des, par exemple, les coûts d'électricité, mais on ne n'aide pas les hôpitaux à couvrir ces coûts qui sont en augmentation. Le gouvernement continue de parler dans son budget du 4,6 d'augmentation qu'il a obtenu, mais le premier hôpital a reçu 4,1 d'augmentation et le deuxième hôpital n'obtiendra qu'un cent. Pourquoi est-ce que les hôpitaux de ma circonscription n'obtiennent pas le financement complet de 4,6 dans ma circonscription? La ministre. Nous avons été clairs sur le fait que nous augmenterions le budget de 8, 822 millions de dollars, qui fournirait en moyenne 4,6 d'augmentation au budget des hôpitaux. De toute évidence, dans les collectivités, dans les, comme par exemple celle que je représente, L'augmentation de la population et euh, des besoins sont plus pressants et c'est la raison pour laquelle nous avons consulté l'Association des hôpitaux de l'Ontario ainsi que les euh, réseaux loca locaux d'intégration des services de santé parce que l'augmentation du budget est fondée sur les besoins. Je sais que mon prédécesseur, l'ancien ministre de la Santé, a rencontré le conseil municipal et a lui, leur a demandé de revenir avec un plan unifié pour les hôpitaux dans la circonscription du député. J'ai donc mis hâte d'obtenir cette décision locale afin d'aller de l'avant. Nouvelle question, député de Welland. Merci, M. le Président. À la Première ministre. 000 aides, euh, enseignants et autres travailleurs euh, en éducation qui euh, sont des, du personnel de soutien sont encore euh, sur la ligne de grève. Il y a un sous-financement d'éducation postsecondaire euh, qui sera un héritage de ce gouvernement libéral. Les changements récents aux normes du travail sous le projet de loi 148 n'ont rien changé. Et ces travailleurs veulent se retourner au travail important d'appui aux étudiants. La députée de London West a soulevé cette question auprès de la Première ministre ainsi que plusieurs de mes collègues. Est-ce que la Première ministre montrera un leadership et demandera à l'Université de York d'arrêter de retarder le processus et de retourner à la table des négociations. À la ministre de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle. Merci, Monsieur le Président. Oui, nous voulons revoir, voir les étudiants retourner à, dans les salles de classe. Nous demandons aux deux côtés de retourner à la table de négociation. Il y aura peut-être une, une nécessité d'avoir des compromis des deux côtés, mais nous voulons penser aux intérêts des étudiants en premier dans cette situation. Je sais qu'il y a eu un appui du ministère de, du Travail euh, au cours de ce processus et l'on demande aux deux côtés de faire la bonne chose, d'emprunter la bonne voie, de, se re, de recommencer à négocier. Il faut penser au meilleur intérêt des étudiants, on veut qu'ils retournent en salle de classe afin de pouvoir reprendre leur étude sans interruption et ce, le plus rapidement possible. Complémentaire. Monsieur le Président, ce n'est pas unique Ici, à l'Université de, de York, on sait que l'Université Carlton était aussi en grève. Depuis 2008-2009, l'Ontario a eu le plus bas taux de financement par étudiant universitaire au pays. Ça affecte les étudiants, leurs familles, la dette étudiante, et ça a mené à une explosion du, de l'emploi contractuel vulnérable. On sait, nous, les néo-démocrates, quel le problème. Ma question, c'est est-ce que la Première ministre connaît le problème, elle? La ministre. J'aimerais dire que la situation à Carleton a été résolue et il y a eu une proposition qui a été ratifiée, qui a été acceptée par les membres. C'est un processus de négociation qui a fonctionné. C'est ce que nous voulons voir en ce qui a trait à la situation de York. Nous voulons que les deux côtés se concentrent sur une résolution afin que nous puissions donner la priorité aux besoins des étudiants afin que ces derniers retournent en salle de classe. Vous savez, le député de l'autre côté parle de l'éducation postsecondaire et aucun gouvernement dans l'histoire de cette province, sous le leadership de cette première ministre, a financé l'éducation postsecondaire pour les étudiants au niveau que nous l'avons apporté. 235 000 élèves vont maintenant, elles ont maintenant une éducation postsecondaire en raison de la Raféo. Nouvelle question, député de Davenport. Monsieur le Président, comme vous le savez aujourd'hui, c'est la journée de l'égalité salariale et euh, j'étais heureuse d'être avec la ministre Mali pour souligner cette journée. Ma question s'adresse à la ministre de la Condition féminine. Aujourd'hui, nous nous battons pour l'égalité salariale où l'on mesure à quel point les hommes gagnent plus cher que les femmes. Nous savons que l'écart salarial est à environ 30 en Ontario et nous savons que cet écart est encore plus important pour les femmes euh, racialisées, les femmes handicapées, les nouveaux, les nouveaux arrivants, ainsi que les femmes racialisées. Il y a plus à faire. Il, un, un, un travail pour créer un meilleur avenir pour les jeunes filles et les femmes en Ontario. On continue de faire face à des défis afin d'avoir la participation économique complète. Est-ce que la ministre peut dire à cette Chambre la façon dont nous aidons à mettre fin à l'écart salarial afin de nous assurer que les femmes aient les mêmes possibilités d'emploi que les hommes? La ministre de la Condition féminine. Merci. J'aimerais remercier la députée pour sa question. Je suis très heureuse de prendre la parole ici aujourd'hui pour reconnaître le 10 avril comme Journée de l'égalité salariale. L'écart salarial est réel et pour beaucoup plus trop de femmes dans cette province, il y a, on fait face à cet écart. Les femmes doivent souvent avoir plusieurs emplois pour arriver à la fin du mois, mais on travaille pour changer cette situation. Nous avons euh, créé une nouvelle, euh, une nouvelle stratégie. J'ai travaillé avec le, mon collègue le ministre du Travail. Ah, parce que les femmes méritent d'avoir les outils afin de négocier un bon salaire et un salaire équitable. Vous savez, c'est clair que les services de garde sont encore un problème significatif pour la participation économique des femmes complètes. En fait, la recommandation principale que nous avons reçue était de créer plus de places en garde-vie. Merci. Merci, Monsieur le Président. Encore une fois, la ministre de la Condition féminine. Le gouvernement planifie d'augmenter la transparence salariale afin de donner une autonomisation aux femmes, afin d'avoir un pouvoir de négociation. C'est une loi qui, permet, qui demandera aux employeurs de publier les fourchettes salariales et les, et les, et la, et les salaires qui viennent avec un poste public. Nous devons appuyer les femmes qui entrent sur le marché du travail pour la première fois ou qui reviennent après une absence. Ma question, c'est, qu'est-ce que nous faisons pour ces femmes? La ministre. Merci, Monsieur le Président, et encore une fois, merci pour la question. Le passé, le présent et le futur stratégie ontarienne pour l'autonomisation économique des femmes est une stratégie multi-ministère afin que les femmes puissent utiliser leur pouvoir entier pour arriver sur le marché du travail. C'est une stratégie qui fournira un soutien bien, qui sera le bienvenu pour les, pour ces femmes. Qui C'est aussi un plan de présentation pour les femmes parce que de plus en plus de femmes dans des positions... d'avoir de plus, de plus en plus de femmes dans des positions d'autorité est une, un pas dans la bonne direction. Nous voulons travailler avec nos partenaires autochtones et avec les femmes qui font face à plus d'obstacles, par exemple les femmes racialisées. Nous établissons aussi une nouvelle association pour permettre aux femmes d'avoir un meilleur accès aux possibilités. Les mé femmes méritent que nous agissions. Merci. Nouvelle question, député de Prince Laurent. Au ministre de l'énergie. La construction d'un projet éolien WPD au comté de Prince-Édouard, crée un grand problème. Des problèmes sur la route, des problèmes de bruit. Beaucoup. Cette construction est en cours malgré le fait que la municipalité ne voulait pas avoir ce être hôte de ce projet. Le ministre décide d'aller de l'avant avec ce projet qui coûtera aux consommateurs d'électricité plus d'un million de dollars à l'avenir. Monsieur le Président... Quelle... Quelle grandeur de Prince, de prince of Racing, est-ce que le ministre est prêt à détruire pour avoir ce projet qui est inutile? Le ministre de l'Énergie. Merci. Je sais que ce député est très impliqué avait... au sein de ce projet. Nous en avons discuté plusieurs fois. Nous avons fait un programme. Un... Un... Nous avons une nouvelle méthode d'approvisionnement avec l'approvisionnement pour les grands projets d'énergie renouvelable. Monsieur le Président, c'est très important de noter que tous ces projets sont gérés par la CIRE qui supervise par ce processus, qui est supervisé aussi par un superviseur externe. Et ces projets, nous voulons nous assurer que ces projets ne prennent pas fin et qu'il est nécessaire d'avoir tous les permis approbations tels que les approbations d'énergie renouvelable. Complémentaire. Merci. J'aimerais rappeler au ministre que c'est un projet très controversé après Silwark County. Et ça a commencé avec 29 éoliennes qui devaient être euh, mises en place. Et ce, après une poursuite, ça a été diminué à 9 éoliennes. Comment est-ce que c'est même viable comme projet, étant donné que le tribunal d'examen environnemental a décidé que 27 turbines devaient être éliminées? La mise à jour la plus récente que nous avons obtenue de la Sierra montre que ce projet n'a pas reçu la permission d'aller de l'avant. La dernière mise à jour était il y a trois mois. Est-ce que le ministre essaie d'avoir ce projet dispendieux et inutile Est-ce qu'ils essaient de, de le compléter avant l'élection et est-ce que le gouvernement a reçu, a permis à WPD d'aller de l'avant Le ministre, je sais que l'honorable député est très actif sur ce dossier il devrait donc savoir que c'est la CIRE, la Société indépendante d'exploitation du réseau d'électricité, qui gère ce contrat. S'il veut donc euh, des explications à cet effet, il peut facilement considérer la, euh, contacter la CIRE. Mais lorsqu'on étudie ce que l'on fait ici en, ch en chambre, d'investir en énergie renouvelable et durable, c'est ce gouvernement qui crée de l'emploi et un réseau d'électricité fiable et, et propre à l'échelle de la province. La présidente du Conseil du Trésor rappelle au règlement. Je suis fière d'accueillir aujourd'hui des membres du personnel de Burlington, Jennifer Knight, Colleen Black, Janet Pocascosley, Muriel Browers, Henry Cummers, Wendy Garside, Debbie Bordick, Carnella Martese, Tracy O'Neill, Amanda Ritway, Patty Sullivan, Tara Cowan. Eco et, et Ellen Willaherda. Bienvenue à Queens Park. La ministre du Transport appelle au règlement. Uh, Merci. J'aimerais corriger mon compte-rendu. J'ai dit que la loi contient une nouvelle euh, infraction de, euh, qui a été adoptée plus tôt le 12 décembre. Elle a plutôt été adoptée le 12 décembre. Le Président, on a toujours le droit de corriger notre compte rendu. Député de windsor si vous êtes averti, maintenant. Non, alors, on demande au Journal des débats de ne pas mettre ça dans le compte rendu. Il n'y a pas de vote différé. Nous sommes en pause jusqu'à 15 heures.